Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël On va déjà commencer par ça, je te souhaite d'excellentes fêtes De bien kiffer, de bien profiter de mon Noël J'espère que ça va bien se passer pour toi Pour ta famille, pour tes amis Que tu auras des cadeaux magnifiques, évidemment Sur cette vidéo, on va parler Du kill de Délatrice en mythique voilà, c'est bon, le, le contenu le plus haut du jeu, en, en PvE, en raid, a été tombé, Denatrius mythique est déjà tombé, pour rappel, la saison 1 de Shadowlands a commencé le 9 décembre, on est le 24 décembre, ils ont le droit de pouvoir profiter de leur Noël, ils l'ont tué, ils vont filer de leur famille, donc ça a mis très peu de jours, ça a mis 15 jours à tomber Denatrius, 15 jours sur un, des pro sur un progress ultra expéditif, on va voir rapidement les deux équipes qui l'ont tombé, donc dans un premier temps Complexity Limit, dans un second temps Echo, qui sont les deuxièmes à avoir fait le World First, du coup le World Second, parce que c'est un peu la, la compétition hein, pour ces guilds de pro player pour réussir à faire le premier kill. On va voir également les compositions qu'ils ont jouées et pourquoi ils jouent telle classe dans leur composition, on va voir les compositions qui sont et qui ont été prises sur Denatrius. Alors, évidemment, eux, ils ont des rosters de malades. Ils peuvent changer les compositions suivant ce qui leur fait plaisir, suivant le fight. Mais on va voir un petit peu tout ça, histoire de creuser un petit peu. C'est parti. Dans un premier temps, je vous invite à juste... On va juste... Voir... Profiter de la réaction... Des mecs qui l'ont tombé en premier. Je t'invite à, limite, fermer les yeux et ressentir les émotions. C'est leur but. Ils ont préparé ça des... Des jours et des jours, ils ont fait la bêta, ils ont tryhard, etc. C'est un accomplissement de malade de réussir à être le first. Je te laisse profiter de ça. Place good seeds here. Melee, get ready to soak them. Good. There's a knockback in 4 seconds. Knockback in 3, 2, 1, Now and just stay alive. Stay alive. Ignore seeds. Let's go, dude. Wait, chill, chill, chill, chill. good. Le calme jusqu'à ce moment oh putain c'est bon, ils l'ont fait, bordel, c'est juste incroyable. On peut voir la même chose du côté de, de Echo qui l'ont tombé quelques heures après. Donc ils l'ont tombé aujourd'hui à 3h20. Donc, ils l'ont tombé à 15h après, 16h après, enfin c'est que dalle, hein, c'est que dalle. Et ça, c'était le moment de leur donne. C'est parti, je mets le son aussi. On en est à ce moment-là où il reste 4% du boss. 4% de Delatrius pour réussir le kill en mythique. 15 jours après la sortie, bardelle de la saison 1. C'est le daylight blast. All personnals and pump. Come on, dude. Merry Christmas, bro. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas, bro. Let's go! Let's go! Alors évidemment c'est pas le même degré que quand tu fais le World First Quand t'es le deuxième à le tomber Mais ça reste un accomplissement monstrueux de réussir à le tomber Gros bravo à eux Du coup quelles sont les compositions qui ont été jouées pour voir ça, on a par exemple déjà ce tableau-là, sinon j'ai tout noté moi-même, hein, ce, ce qui permet d'aider. Entre autres, ce tableau-là, c'était pour voir un petit peu euh, les dégâts, grosso modo, de son raid par rapport à tout le long Donc déjà, on va parler des tanks. Ça joue un War tank et, et un DH tank du côté de Complexity Limit. Donc là, voilà, lors de tanks, un War tank. Bon, bon voilà, il y a un War tank. C'est le truc, on ne serait pas attendu sur Shadowlands, mais il y a un War tank et du coup un DH tank. Au niveau de la composition des healers, un airsham pour fournir les gros soins, les SFT, etc, t'es obligé d'en avoir un indiscipline priest pour la mitigation des dégâts qui sont importants et l'ajout de dégâts. Sachant que, juste avant ça, ils ont fait des wipes où ils étaient à 1,5, 2%, 3%. Les dégâts sont super importants. On est en début d'extension. Ils sont pas encore full gear. Ils ont besoin de plus de stuff pour réussir à le passer plus facilement. Et chaque dégât ils vont apprendre. Et du coup, ça joue deux paladins heal. Et je te laisse mater les dégâts des paladins. 2 K dps pour ce paladin-là. Et l'autre paladin, il est même au-delà des au delà du war tank, il est à 2 K2 de DPS, ils ont 2 ouf pour mettre des dégâts monstrueux, alors évidemment ça a du soin, ça a du gros utilitaire, blablabla, bla bla. ça met plus de 2 K DPS d'avoir un pal dans le raid, bordel, c'est un demi DPS, tu mets deux pales t'as un DPS en plus, ça met deux fois le DPS du disco, c'est énorme, ça apporte ça fait vraiment la grosse différence donc vraiment en tant que soigneur, soigner c'est important mais les dégâts sont très importants, surtout dans des grosses équipes de progrès où le staff est pas encore là donc là, c'est la compo healer, la compo tank, maintenant la compo dps. On a un moine dps pour mettre le debuff, et parce qu'il fait trop mal et Trill il est trop fort, bordel il arrive à être deuxième. Euh, à l'heure actuelle, Moine, c'est très très fort, c'est top 3 dps, parce que tu es une légendaire qui est pété, qui te fait 33% de hâte quand tu claques avec tes esprits, et parce que tu as un Kyrian qui fait trop mal, qui rajoute énormément énormément de dégâts, ça te fait des gros boosts de maîtrise, des boosts au niveau tactique et même tellement c'est fort sur la frame où tu utilises ton pouvoir Kyrian et tes esprits, ça, ça fait tellement mal que quand tu fais les points de la fureur, tu les cancel au bout d'une seconde, tellement les points de la fureur font pas mal comparé aux dégâts que tu es capable de mettre. Donc ça, c'est un mois de marche-vent. Ensuite, ça joue du coup trois chasseurs précis. Des énormes dégâts instantanés à distance Des dégâts de zone, c'est super complet C'est très très fort, ça permet de gérer plein de choses T'as par exemple euh, les ZAD Qu'il faut euh, des pop directement sur la P1 de Delatrius Où en fait Delatrius il va faire pop des ZAD Ils sont super présents dessus Tu vas avoir les, euh, les ZAD distants Où il faut taper dessus et les tuer Bah c'est pareil, ils vont être bien et ils vont surtout se faire aider là dessus sur les démos Les démos vont pouvoir multi dot, vont pouvoir mettre d'excellents dégâts On peut le voir, les précis sont hauts Les démos font quand même assez mal, ils sont à plus de 5500 DPS sur le fight On a également des drones bah, pareil pour l'aspect, on va multidot, on va gérer les aides qui sont à distance, on est capable de mettre des gros dégâts de zone rapidement sur tout le monde. Et ensuite, la grosse classe DPS de Shadowlands, évidemment, le dk 1 pour te donner une idée, en P3, juste sur la P3, hein, donc là où c'est le plus galère, je te laisse mater le graphe de dégâts, ça c'est sur la P3, DK1P, DK1P, 1 et également le dk 1 apporte la, la MS, la, la, le bouclier anti-magie de zone, qui fait 20% de réduction de dégâts magiques en zone. C'est trop fort. En plus, ça a de l'utilitaire perso, bouquin anti-magie, etc. Et je te laisse mater les patates que ça met en P3. Alors, ok, là, du coup, ils, ils sont en mode exec, ils ont les bonus 33%, blablabla, bla, bla, euh, qu'ils peuvent faire toutes les 6 secondes sur la faucheuse. Mais c'est énorme. Du coup, les dégâts impides permettent vraiment de gérer cette phase exec, même mieux que leur war-arme, au final. Bon, alors, leur Regardez Leur war-arme Qui est là, pour l'exec, sur la P3, il est qu'à 4400 dps. Les dégâts impides sont à 5800 c'est énorme. Donc voilà, évidemment, dk qu'un p a besoin pour ça. Mage pour le buff et Intel. Et euh, parce que I'm Favorite dump, il est trop fort. Bon, voilà, c'est une bonne raison. Là, on peut voir... Euh, il est un peu plus bas, mais quand tu regardes euh, sur l'épée 1P2, il est super haut, il fait très mal. Ça dépop extrêmement bien les packs, notamment grâce au en fait de mixer la combustion, le choc de flamme et le pouvoir d'effet qui génère un burst débile en zone. Et euh, bah, ça fait un buff Intel, donc ça, ça aide bien les démos et les drones donc comme tu peux voir, là là tu peux voir le tableau des classes ici hein. Mais gros modo du coup Au niveau déco, donc ceux qui ont fait le kill en deuxième hein. On a en tank, du côté déco On a un de tank pour le debuff etc Et parce que bah c'est très très fort en tank Voilà simplement, on a un DH tank Pareil, ça tank super bien, ça met des grosses patates. Et ils ont besoin de dégâts, en fait. Ils ont besoin de dégâts, les mecs. Donc, avoir un DH tank, ça fait plaisir. Le moins de tank va te permettre de gérer euh, extrêmement bien ton agro. Les DH, le placement du boss, enfin, le moins de tank, c'est juste goldé. En heal, exactement pareil. Un DC, deux pales, un airsham. Grosse composition euh, qui fait mal pour mettre des gros dégâts au niveau des pales. En DPS, ils ont un guerrier arme pour le buff. <rire> et, et, parce que du coup il n'y a pas de war tank hein. un moins de DPS parce qu'au final ça fait très très mal sur ce patch et c'est sympa et s'ils veulent changer leur moins de tank bah voilà bon, en tout cas ils ont un moins de DPS je sais pas exactement la raison ils ont 3 chasseurs précision exactement pareil 3 DK impi donc un un impi de moins que le complexity limit mais ça reste assez proche 2 druides d'équilibre également ils ont 3 démo rafli donc ils ont un démo de plus un, un, un DK impi de moins et un mage comme tu peux le voir les compositions sont extrêmement proches donc ça va vers de l'optimisation pour ce fight, sur pas mal de fights, on retrouve des compétitions qui sont assez proches. Au final, c'est pas rare d'avoir ces classes là. D'ailleurs, simplement, quand tu regardes, alors eux ils rentrent pas leur log, mais au niveau de Warcraft log, tu remarques que la plupart des classes qu'ils ont dans leur roster. Euh, ce sont les classes qui marchent le, qui marchent le mieux à l'heure actuelle C'est pas pour rien qu'ils ont qu'un seul mage Et qu'ils ont par exemple trois démonistes bah, Grosso modo démonistes C'est plus fort que mage à l'heure actuelle D'ailleurs on peut le voir là Affliction tu vois en mythique, Affliction Warlock C'est directement le premier présentant. Euh, voilà, Celui qui est présent Les déquins pied également, le moine également Le feral c'est beaucoup moins intéressant Que d'avoir des, des équipes au final Même si là sur les lacs qu'on peut voir en mythique Ils sont là, quand on regarde les plus hauts en équipes, Ils sont quand même beaucoup plus hauts euh, et qui c'est plus complet, ça te permet d'aller chercher des ads qui sont plus loin, voilà ça te permet d'avoir plus d'apport donc évidemment tu vas préférer les drogues qui les autres classes sont moins intéressantes donc il n'y a pas de SP il n'y a pas de rogue, il y a, y a des chasseurs précis alors eux ils, para ils paraissent un peu plus bas mais pareil quand on regarde au niveau du point le plus loin ça va et surtout ça met des dégâts instantanés des très bons dégâts et du coup bah, c'est exactement ce dont tu as besoin, t'as pas besoin forcément que le mec il soit à 100% de dégâts tout le long tu as besoin qu'il soit présent en disant, au moment où tu as besoin et grosso modo ça reste une des classes qui est top 5 en dégâts ça fait extrêmement mal un chasseur précis et ça a également une immune en cas de besoin et le reste, on va pas en voir. On va pas avoir de Frost, on va pas avoir de DM, on va pas avoir de Shaman, euh, de Chamélio, pas d'autres pas spés sur le démo, pas de Destru, pas de Démono, euh, pas d'autres spés non plus sur le mage, un hein, mage-feu qui est largement mieux. On a un guerrier armes, bon évidemment, pas de Rogue non plus, pas de Ret, pas de Chasseur-Survie, euh, pas de Warfury, pas de Frost-Mage. C'est assez logique, au final, ils prennent les classes qui partent mieux, qui font le plus mal, et qui ont le plus d'utilitaires, donc qui sont les plus intéressants sur Spite. Donc au final, c'est pas, pas surprenant, j'ai vu leur compo, je fait, bah ouais, bon, ils auraient pu mettre 8 Apparemment ils ont fait un try, où ils étaient à 12 1 impi, genre comme des grosses brutes <rire> Mais bon, au final, ça, avoir un petit peu de tout c'est quand même bien Parce que pareil, t'as des adds que tu dois choper de loin, que tu dois dos Donc les classes à sont très très fortes Et ça ramène du coup le premier kill de Denatrius du côté de Complexity Limit Et, et c'est juste trop fort D'ailleurs, je, je te mets un petit passage de Limit Maximum Qui est en train de dire pourquoi des impi c'est complètement... Qui dit waouh des impi c'est trop fort, c'est parti en gros, là ce qu'il dit, c'est N'oublie pas, cette classe elle a un cooldown de raid, c'est à dire que du coup, au niveau, des, euh, au niveau du raid, il y a un gros cooldown majeur qui est la bulle anti-magie qui réduit les dégâts. Et en plus, t'as un utilitaire de raid de malade. Et en plus, ça met des patates de fou. Enfin, t'a déjà à qui sont des phases qui sont vraiment dures. Souvent, les 20 derniers pourcents sont beaucoup plus durs à aller chercher que les 20 premiers pourcents. Bon, à des pied, ça démonte aussi les 20 premiers pourcents, certes. Mais bon, on arrive à un moment, hein, que puis-je te dire et voilà, ça sera tout pour de la petite vidéo pour Noël euh, et puis pour célébrer le kill. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et j'avais envie d'en parler. Donc, n'hésite pas à me dire en tout cas ton ressenti. Qu'est-ce que euh, qu t'en que as pensé Est-ce que t'as envie que je te fasse un petit peu ce type de débrief Est-ce que t'as envie de voir les compos qu'ils ont joués par exemple sur les généraux de la Légion de Pierre et pourquoi ils les ont joués Est-ce que, euh, enfin voilà, n'hésite pas en tout cas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Passe d'excellentes fêtes. Profite bien de tes proches. Prends-en bien soin et on se retrouve super vite.